Donc, euh, je vais faire l'introduction le temps que tout le monde arrive et s'installe. Certains ont trop, euh, d'autres un peu moins. Euh, donc, On a une intervention euh, qui euh, est tout à fait dans l'actualité des sujets qu'on a discuté avant, puisque Pierre-Yves Lemoult de l'université de Panthéon-Assas, euh, qui est donc un, un petit nouveau dans notre communauté, c'est ses deuxièmes assises. Néanmoins, il propose déjà un, un sujet de réflexion. Euh, et un retour d'expérience donc je pense que ça c'est un, un message en tant que comité de programme voilà il faut pas hésiter à proposer des sujets même des, des petits nouveaux le, le font et même si en fait Pierre arrive est plutôt grand mais voilà donc euh, n'hésitez pas à proposer des sujets chaque année pour le pour la partie programme et donc le retour d'expérience pile poil dans l'actualité pendant que tout le monde se dirige vers les places et arrête de bavarder euh, les retours d'expérience sur un sujet critique qui est celui du recrutement donc, euh, Pierre-Yves, forcément, euh, issu d'université parisienne, euh, depuis euh, un peu plus d'un an, ben, il est au plein cœur euh, euh, des difficultés de recrutement. Et du coup, il va faire un retour d'expérience sur un mécanisme qui peut-être euh, peut nous intéresser dans ce domaine. Bah, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, ça fait un peu plus d'un an que je suis arrivé dans l'enseignement supérieur. J'étais dans une collectivité territoriale avant et avant à l'État. Et euh, j'avais quelques postes en recrutement euh, quand je suis arrivé. J'ai publié, j'ai pas eu de réponse à mes offres. Enfin, vous, vous connaissez, j'imagine, à peu près la, la situation. Donc, j'ai activé un, j'ai participé à un forum de l'emploi tech euh, de l'État qui s'est tenu euh, en décembre dernier. Euh, et bah, je voulais vous en parler pour que vous puissiez euh, voir si ça peut vous être utile ou pas. Dans les recrutements que vous pouvez avoir. Donc, le Forum de l'emploi technique de l'État, le FET, c'est un événement euh, qui est spécialisé sur le numérique, un événement de recrutement spécialisé par, sur le numérique. C'est organisé par la DINUM, donc, la Direction interministérielle du numérique. Euh, donc, c'est un événement qui est inter-fonction publique. Donc, il y a des administrations d'État, il y a des collectivités territoriales. Hospitalière, Je ne crois pas qu'il y en ait, mais c'est ouvert s'il si, si, si, si y a des administrations hospitalières qui veulent y participer. Et c'était déjà la cinquième édition en 2021. Moi, j'avais pu y participer auparavant avec une autre administration. Et c'est un événement qui est national avec une campagne de communication assez importante. Donc, c'est assez intéressant. Ça peut être assez intéressant pour nous pour diffuser nos offres de manière un peu plus large que le site internet de l'université et la place de l'emploi public, pour se faire connaître un peu davantage et attirer des candidats de manière un peu plus large que d'habitude. Donc Le fait s'est déroulé en deux parties. Une première partie qui consistait en un forum virtuel, 15 jours, euh, les candidats... Euh, alors déjà, les, les administrations euh, organisaient un stand virtuel avec présentation de, de leur administration, euh, présentation des postes ouverts euh, au recrutement, etc. Les candidats pouvaient examiner, euh, faire connaissance des administrations, examiner les offres et déposer des candidatures, euh, ou plutôt des demandes d'entretien. Euh, il y avait des conférences thématiques organisées par la DINUM. Euh, soit destination des recruteurs pour les aider ou pour leur à, à, à rédiger leur, des vraies offres d'emploi parce qu'on a tendance souvent à, à balancer des fiches de poste euh, qui sont pas super sexy donc euh, on était un peu accompagné par la DINUM pour euh, pour les reformater de manière un peu plus lisible pour les pour les candidats euh, soit des conférences thématiques à destination des candidats sur euh, c'est quoi la fonction de l'administration parce qu'il y en a qui viennent de, du privé hein, donc euh, euh, voilà. Et puis des webinaires qui pouvaient être organisés par les administrations pour se présenter, on en a fait un euh, notamment, je vous en parlerai tout à l'heure. Et il y avait un, un système de rendez-vous euh, où on pouvait proposer des créneaux et les, les candidats pouvaient euh, directement prendre rendez-vous en réservant un petit créneau de 15 ou 30 minutes. Bon, L'idée, ce n'est pas de faire un entretien 15 ou 30 minutes, c'est d'avoir un premier contact, un peu un speed dating. Hein, et le candidat et nous, on voit si on veut aller plus loin. Et après, on, programme des, on rentre dans un processus de recrutement classique. Et on avait aussi accès à toute la cv tech des candidats, euh, ce qui permettait de faire un peu de chasse, un peu ciblée. Donc ça, c'était assez intéressant aussi. Donc ça, c'est la partie virtuelle. Et après, forum physique qui devait avoir lieu le 16 décembre 2021 à la Grande Crypte à Paris, qui n'a pas eu lieu en raison des, des conditions sanitaires. C'était bien dommage. Euh, il y a eu une alternative en distanciel qui a été montée à la dernière minute. Je ai pas participé, mais ça n'a pas, pas eu un intérêt débordant. Donc, En quoi consiste la participation donc, Je vais vous expliquer ce qu'on a fait, nous. Euh, donc, Il a fallu monter une petite équipe projet, parce qu'il y avait quand même un petit peu de, un petit peu de boulot. Euh, donc moi-même, euh, une assistante de direction, un gestionnaire RH euh, et puis après, les différents recruteurs au sein de la DSI, donc euh, bon, là les recruteurs en l'occurrence c'était moi parce que je recrutais beaucoup de chefs de service, et euh, il y avait un chef de service qui recrutait donc il y avait un autre recruteur, après c'est les personnes qui font passer les entretiens donc c'est les N plus 1 des, des, des candidats, enfin des postes que vous avez ouverts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut créer un stand virtuel, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Bon, C'est pas mal mon assistante qui a, qui a, qui a fait ça, elle, elle, elle, elle, elle, elle s'est beaucoup pris au jeu, elle a passé une vingtaine d'heures de boulot pour, pour, pour faire ça. Euh, on a participé donc, euh, à un atelier rédigé une offre d'Emploi efficace, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et du coup ensuite il fallait reprendre les fiches de poste et euh, les euh, retranscrire au form format de la plateforme. Beaucoup plus concis, beaucoup plus orienté sur le candidat, sur les spécificités, les attentes qu'il peut avoir, etc. Pour lui parler plus à lui. Euh, on a animé un webinaire pendant le forum virtuel. Donc, le webinaire, c'était 30 minutes. Donc, ça, ça, ça a permis de présenter déjà l'enseignement supérieur, l'université, parce qu'il y avait beaucoup de candidats là, qui ne connaissaient pas forcément. Et puis de présenter nos offres. Euh, un peu plus en détail pour donner envie. Euh, en amont, on a eu des réunions de coordination avec tous les organismes recruteurs. Euh, voilà. Moi, j'ai passé un peu de temps pour faire du, du sourcing aussi, pour aller fouiller dans la, la masse de CV, aller chercher des profils intéressants. Euh, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris. Je faisais ça le matin en arrivant. Je regardais combien, peut-être un quart d'heure le matin pendant 15 jours. Je regardais quelles étaient les nouvelles candidatures et puis euh, je les contactais au besoin. Et puis après, il y a eu un certain nombre d'entretiens. Je vais vous parler du détail tout à l'heure. Donc, là, ce qu'on nous demandait de faire, là, la page de présentation de l'université, c'était une page voilà, assez graphique avec un minimum de texte, les chiffres utiles, les petits plus de l'université. Euh, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour renvoyer vers des présentations un peu dynamiques. Euh, l'idée voilà. c'était de faire quelque chose d'assez allégé tout en donnant quand même un, un maximum d'informations ensuite, ah, ça c'est le bas de la page il y avait les, les, les offres qu'on qu qu a publiées donc on en, a, on en avait 5 et puis le lien vers euh, le, le webinaire qu'on a animé avec l'heure, le, donc les gens pouvaient s'inscrire il y avait euh, potentiellement 400 participants qui pouvaient s'inscrire au webinaire donc nous vous voyez on avait euh, cinq, euh, cinq offres ouverte au recrutement. Donc on avait un RSSI, on avait un chef du service production, donc production applicative pour gérer la, la couche applicative en prod. On avait un chef de service application et projet, un poste un peu hybride, DBA, ingénieur production, et on avait un responsable audiovisuel responsable audiovisuel, c'est la personne qui, dans les amphis, s'occupe des, des matériels de captation, euh, euh, les diffusions podcast, direct, euh, etc., les zooms dans les salles de cours, etc. Donc ça, c'était ce qu'on avait à peu près en recrutement. Alors, le bilan. Donc ça, c'est les chiffres de la DINUM. Il y avait déjà 33 entités euh, participantes euh, qui ont publié à peu près 387 offres d'emploi. Donc ça fait une masse... Euh, Masse critique euh, La DINUM a dépensé 20 000 euros euh, en com sur euh, LinkedIn et Twitter pour l'événement, ce qui a fait 2 millions d'impressions de pubs, 126 000 clics, et donc ça, ça a quand même amené 70 000, ça, 78 000 personnes sur la page d'atterrissage de l'événement. Euh, ça a débouché sur un peu moins de 2 000 inscriptions euh, à l'événement, à peu près autant de CV. Et euh, là, il y a un petit gap. 341 candidats ont, euh, se sont positionnés sur une offre où on demandait un, un entretien euh, à une administration présente. Et ensuite, il y a eu des échanges, euh, 200, 208 échanges entre des candidats et un recruteur. En présentiel, c'est dommage que l'événement n'ait pas eu lieu. Il y avait déjà 330 inscrits. Ça a été annulé un peu avant la fin. donc euh, euh, Il y en aurait eu plus hein, le, le jour J. Et donc, dans la dynamique d'un salon, c'est là où vraiment on peut faire des, des, des rencontres intéressantes avec les candidats. Là, c'est dommage. Bon. Alors ça, c'est important. Euh, c'est important euh, avant de savoir si on veut y aller et de faire l'effort d'y aller. Parce que moi, c'était un peu ma, ma, ma déception en fait, par rapport au profil que je recherchais. Euh, donc nous, Panthéon Assas, on est une petite DSI. On est 33 euh, donc je recrutais surtout des chefs de service. Euh, et puis comme on est petit, euh, je ne recrute pas beaucoup de juniors en général. Hein. Quand j'ai besoin de quelqu'un, c'est quelqu'un qui, qui est souvent opérationnel sur son poste. Euh, et là, les candidats qui étaient présents, alors il y en a quand même 60% qui avaient Bac plus 5 ou plus. Donc en niveau d'études, c'était quand même des niveaux d'études assez élevés. Par contre, en termes d'ancienneté, de niveau d'expérience... La très grande majorité des candidats euh, avaient euh, entre 0 et 5 ans, donc c'est à 70% entre 0 et 5 ans d'expérience. Donc ça, c'est les chiffres de la DINUM. Et encore moi, en tant que recruteur, quand je fouillais dans les CV, euh, c'était plutôt proche de 0 que, que de 5 ans hein, dans cette C'était plutôt des gens qui étaient en stage, en dernière année d'études ou euh, qui venaient de sortir, etc. Donc quand même pas mal de juniors, assez peu de seniors, donc euh, à voir en fonction de, des besoins que, que vous pouvez avoir. Ensuite, sur l'adéquation entre les offres et les offres proposées par les recruteurs, et puis les attentes, les recherches des candidats. Alors, les... dans l'outil, on pouvait mettre des étiquettes, des tags, à la fois sur les offres et à la fois sur les, les candidats, pouvaient mettre sur leur CV, sur les domaines de, leur... de recherche, pour pouvoir faire matcher les deux. Donc, vous avez les domaines à gauche, la gestion de projet, web, métier de la donnée, etc. etc. Donc on a quelques domaines pour lesquels l'adéquation entre offre et demande était à peu près équilibrée. Donc tout ce qui est gestion de projet, on a à peu près autant de candidats que d'offres. Que sécurité, bizarrement, bizarrement, enfin moi ça m'a étonné. Euh, beaucoup de candidats qui recherchaient dans la sécurité et pas mal de recruteurs aussi, on a à peu près autant en sécurité. Euh, voilà. Bon, donc il y a des choses là. Et puis après il y avait des, des, des déséquilibres. Alors des, des métiers de la donnée. Alors énormément de candidats qui étaient data analystes. Près euh, de 33% des candidats, c'était 33 je crois, hein ouais, 33% des candidats qui avaient positionné data analystes sur leur CV. Donc dans les, ceux qui sortaient de formation, euh, ils avaient vraiment un, eu des formations ou en tout cas des modules dans, dans, dans ce domaine-là. Alors que les recruteurs en avaient peut-être un peu moins besoin. Euh, et puis alors dans les écarts dans l'autre sens, hein, plus on descend vers le bas, vers des métiers un peu techniques, euh, donc gestion de la relation, c'est support au métier, donc le c'est support, support en général là-dedans, support au métier, poste de travail, etc., Il commence à y avoir des décalages. Et dès qu'on est sur les infra ou l'urbanisation, l'architecture, là, euh, très peu de candidats et euh, pas mal de demandes. Bon, ça s'explique aussi avec les, les anciennetés hein, qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ce pas magique non plus comme, euh, comme solution. Alors, notre bilan à nous. Euh, le RSSI, j'ai eu un candidat. Je me suis un petit peu dépensé à fouiller dans la base de données. J'en ai chassé euh, euh, cinq. J'ai eu un entretien qui n'a pas débouché sur un recrutement. Euh, tout ce qui était gestion de projet, chef de service application et projets, là, c'était plutôt intéressant. J'ai eu cinq candidats, deux entretiens, des entretiens de qualité, euh, vraiment des entretiens de qualité. Ça aurait pu déboucher, mais j'ai eu une autre candidature par un, un autre canal à ce moment-là euh, que j'ai retenu. Mais euh, ce, franchement, ça aurait, pu, ça aurait pu le faire. Euh, chef de service production, euh, là pas grand monde, voire un candidat mais qui n'était pas, pas très intéressant, mais encore une fois, ça manquait d'expérience dans le vivier. Ingénieur, prod, DBA, là, j'ai eu quand même deux candidats, deux que j'avais repérés, trois entretiens, c'est là où j'ai le plus de monde, mais malheureusement, pas beaucoup d'expérience, beaucoup de curieux, et puis des demandes un peu... Euh, des demandes un peu que, que l'université ne pouvait pas satisfaire. Genre, euh, je veux plus 30% ou euh, 100% de télétravail, euh, voilà, euh, des choses comme ça. Donc, euh, je ne pouvais pas aller jusque là. Et puis, euh, le responsable audiovisuel, euh, bah, j'étais un peu étonné parce que je pensais pas que, que c'était un métier qui était un peu spécifique à, à, aux universités. En fait, pas du tout. Euh, J'ai eu deux candidats. On a trouvé trois profils très intéressants dans les, dans les viviers. Et au final, euh, on a recruté notre responsable audiovisuel euh, par ce biais-là. Euh, il venait euh, d'un établissement public. Euh, il avait déjà euh, maîtrisé déjà toutes les technos qu'on utilisait. et est, Il est là depuis quelques temps et c'était un, un très bon recrutement. Voilà. Ce n'est pas celui sur lequel j'aurais parié. mais Donc, euh, en conclusion, bah, j'ai fait un recrutement sur cinq bon euh, ça a permis de faire de donner un peu de visibilité à l'université à nos offres etc le coût euh, nul enfin le coût financier nul euh, sur cette opération on n'a pas eu euh, on n'a pas eu euh, de dépenses hein. euh, là il n'y a pas longtemps euh, j'étais en contact avec un cabinet de recrutement euh, c'est à peu près euh, à peu près 15 000 euros pour le recrutement d'un poste en ce moment, en informatique. Ça dépend des profils, mais en gros, il faut compter 15 000 euros, il prête à peu près 15 000 euros pour le recrutement d'un poste. Et on en paye les deux tiers avant le recrutement. C'est-à-dire que même si on ne recrute pas, on a payé deux tiers. Donc le coût nul, c'est quelque chose qui peut être quand même assez intéressant. Euh, bah ça crée une dynamique, c'était une expérience intéressante. En plus, je venais d'arriver, donc c'était un projet de. Projet commun au sein de la direction, on a mis une dynamique interne, tout le monde s'est pris au jeu et a trouvé ça intéressant. C'était intéressant d'échanger avec les autres administrations, d'avoir de l'aide pour, pour revoir ces fiches de poste. Ça, on, a gardé, on a gardé en tout cas pas mal d'informations et, et de techniques là-dessus. Euh, alors C'est quand même un effort interne significatif, euh, voilà, je vous en ai parlé, Donc à mettre au regard du nombre de postes à recruter. Euh, il y a peu de seniors et il y a quand même assez peu de techniques. Donc voilà euh, le, le, le bilan de, de notre session. Euh, dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas eu la session présentielle parce que pour l'avoir vécu, c'est le moment le plus, le plus riche. Mais bon, c'est la vie. Euh, la prochaine édition donc, du Forum de l'Emploi Technique aura lieu à peu près à la même époque, novembre-décembre prochain. La DINUM n'a pas encore finalisé l'événement, n'a pas encore calé les dates, n'a pas complètement calé l'organisation, mais ils m'ont dit que l'événement se tiendrait cette année sur le même format, donc forum virtuel, forum physique, à la fin de l'année 2002. Donc si ça vous intéresse, bon, le document, j'imagine qu'il sera dans le, dans le réseau social du, du CSI, donc vous aurez les liens sur le réseau social, donc euh, le lien vers la page de l'édition de de euh, sur le site de, de la DINUM. Euh, je mettrai des stats là, de la DINUM plus détaillées. Euh, J'en profite là pour vous donner une information. Alors ça je l'ai vu. Il, y a, enfin, il était déjà il y a quelques mois. Il a été lancé il y a quelques mois. En bêta. Maintenant il est passé en, en version euh, finale un nouveau site de diffusion des offres de métiers sur le numérique. Je ne sais pas s'il a beaucoup de visibilité. Je ne l'ai pas testé, mais vous pouvez le faire. Euh, sur le site de l'Adinum, c'est pareil, un, un site inter-administration où on peut publier les offres. Euh, ce que m'a expliqué la l'Adinum, c'est que ce site-là, il, il voulait que ce soit les recruteurs eux-mêmes qui postent les offres. C'est-à-dire que ce soit les, les DSI qui postent. Donc, Après, euh, voir avec votre DRH si vous avez le droit de le faire. Mais ils ne voulaient pas que, ce soit, euh, que ça devienne un peu comme la place de l'emploi public où euh, il y a un peu de tout comme offre et beaucoup d'offres qui sont publiées parce qu'on doit les publier, mais en fait, il n'y a pas un vrai poste derrière parce que euh, c'est un avis de vacances ou euh, on a déjà la personne, etc. Donc ils veulent vraiment que ce soit des vraies offres d'emploi pour lesquelles on cherche des candidats. Ça, c'est important pour eux. Et euh, ils veulent que l'offre soit formatée de manière un peu autrement qu'une fiche de poste, Ça je vous en ai parlé. Et ils insistent pour qu'il y ait vraiment des contacts très directs, pour que les candidats puissent poser des questions directement aux recruteurs. Et euh, voilà. Donc c'est nouveau. Je ne sais pas s'il y a énormément de, de, de, de trafic là-dessus. Je n'ai pas l'impression qu'ils communiquent encore beaucoup dessus. Ils l'ont fait au début de l'année 2022. Je ne sais pas s'ils vont le refaire par la suite. Mais en tout cas, quand ils font des campagnes, évidemment, ils vont, ils vont renvoyer vers ce site-là. Donc, Vous pouvez, c'est gratuit, euh, créer un compte et euh, diffuser vos offres. Voilà un petit peu pour ce retour d'expérience sur ce forum. Et du coup, les questions... Euh C'est parti. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience très enrichissant. Euh, je vais poser une première question. Si ça à refaire, vous resignez Ben, je me pose la question. Ça demande un effort. On en a parlé. Alors, bon, par contre, l'effort, on a déjà, on a gardé évidemment toutes les pas mal de choses. Donc, à refaire pour la deuxième fois, on pourra reprendre les mêmes textes, pas mal de choses. Mais quand même, répondre aux candidats, ça, ça demande un effort. Donc, je vais attendre de savoir combien j'aurai de postes au moment de l'événement pour le faire. Si j'en ai qu'un, pas sûr. Euh, si j'en ai quatre ou cinq, comme la dernière fois, je pense que je le referai, parce que, bon, euh, au final, j'ai eu un recrutement. Sur les autres, euh, je... J'ai quand même pas mal d'efforts pour des résultats moins satisfaisants que 1 sur 5. Donc, euh, voilà, si j'ai suffisamment de volume en termes d'annonce, j'y retournerai. Oui. Et la seconde question, merci. Euh, euh, ce qu'ils recherchent, c'est principalement le salaire, du coup, ou, ou le type de contrat que vous proposez ou que l'on pourrait proposer joue un rôle Et encore, sur la partie technique, est-ce que ça les motive Alors, au-delà de ce forum hein, sur les candidats que j'ai vus récemment, euh, j'arrive à motiver des gens sur les parties techniques, parce que l'environnement technique de l'ESR est quand même hyper spécifique. Enfin, beaucoup d'open source, il euh, y a assez peu d'environnement où il y a autant d'open source, et les candidats qui sont intéressés par ça, euh, on arrive à les intéresser, les accrocher là-dessus. Bon, Moi, j'ai aussi beaucoup de beaucoup de projets, enfin sûrement vous aussi, énormément de choses à faire. Donc ça, ça, ça intéresse aussi beaucoup les, les, les candidats. Euh, bon, après la rémunération, je vais peut-être pas ouvrir le débat, mais bon, on court un peu derrière, évidemment. Euh, on, peut, on peut mettre les congés en balance, etc. Mais bon, la rémunération, c'est toujours un point compliqué. Bah, le télétravail, on commence à en avoir un petit peu. Donc il y en a qui en veulent plus, veut, bon, mais bon, globalement, on, on peut se défendre là-dessus. Euh, donc voilà à peu près euh, les, les, les Il y avait un autre sujet, c'était quoi le dernier euh, C'était le travail. Tac, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui les motive en fait Oui, bah, c'est vraiment c'est ça c'est le, le, les technos, les projets, etc. Et puis j'ai aussi euh, des candidats j'ai réussi à recruter un, un responsable sécurité des formations là, qui devrait arriver au 1er septembre s'il n'a pas de meilleures offres d'ici là. Je croise les doigts. Euh, lui, il a été aussi rincé dans le privé avant pendant une dizaine d'années, a travaillé 6 jours sur 7, 50 heures par semaine, etc. Donc, Il y a aussi l'équilibre vie privée qui peut éventuellement jouer, quand on a de la chance. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Le sujet m'intéressait beaucoup, hein. j'avais suivi le, la, la fête de 2021, je, et pour le coup, il y, y avait aussi l'ANSI, il y avait aussi lansi et, et euh, la DINUM, qui, eux, euh, ont-ils eu les mêmes résultats, et, et est-ce qu'ils arrivent mieux à recruter Alors, ils ont des profils de, de contrats un peu particuliers, hein, si, si j'ai bien compris, euh, des contrats plutôt courts, avec des petites équipes, et ainsi de suite. Donc euh, voilà, mais c'était ça l'autre point. Alors euh, oui, dans les stats de l'Adinum, euh, on voit bien que les gros, euh, ils ont beaucoup plus de réponses à leurs offres. Hein. Euh, l'ANSI ils ont énormément de réponses, euh, etc. C'est assez intéressant d'avoir le retour d'un tout petit dans les, <rire> parmi les gros. Mais évidemment, l'ANSI arrive plus à, à faire son marché dans, dans ce type d'événement et est beaucoup plus attractif. Et oui, le dernier point, le type de contrat, c'est pas forcément gênant. Euh, ça dépend des profils, mais les profils très techniques, ils s'en fichent un petit peu maintenant. Euh, on propose un CDD euh, même d'un an. Euh, ils savent que de toute façon, euh, ils vont être sollicités trois fois par semaine. Donc, euh, CDD d'un an, euh, ça peut ne plus poser de problème en ce moment. Euh, voilà. Alors, par contre, après, le risque, c'est le... Le si je négocie plutôt avec l'ADRH pour essayer d'avoir des CDD plus longs. Parce que euh, sinon, ça veut dire que dans un an, la personne elle est déjà dans sa tête en train de penser à la suite. Donc c'est peut-être plutôt à nous d'essayer de proposer des CDD plus longs pour pouvoir les garder plus longtemps, mais ça c'est un autre sujet. Moi j'avais une question, je voulais savoir si ce dispositif-là euh, paraissait adapté à des universités qui ne sont pas forcément région parisienne. Oui, oui, oui, il recrute sur toute la France. Euh, vraiment c'est national, euh, toute la France. Et euh, il y a des critères géographiques. Et euh, j'avais repéré pas mal de candidats intéressants, mais qui n'étaient qui, qui pas... Euh, qui ne voulaient pas travailler à Paris. Quoi. Donc, euh... ah, bon, pour, pour, il y a le forum distanciel, de toute façon, donc on peut facilement les rencontrer. Après, pour le présentiel, il n'y avait pas eu, mais bon, euh, j'imagine que plus, le présentiel, c'est plutôt pour euh, des candidats parisiens qui viennent, peut-être euh, quelques-uns de province, mais pas, ça ne doit pas être la majorité, forcément. Merci. OK, merci. Ben, on va donc passer à la présentation suivante.